Ah, je suis content de te retrouver dans cette vidéo. Cette vidéo que je livre une fois par mois, une fois par mois où je fais un point tout simplement sur mon portefeuille en bourse et où je passe des ordres en live avec toi. Tout simplement parce que je me suis lancé eh bien, un objectif, un challenge. L'idée, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Et tout simplement, ce que j'ai mis en place, et eh bien, c'est que tous les mois, je prends une partie de mes gains réalisés notamment à travers l'immobilier, à travers mes différentes activités, mes différentes sociétés autour de l'immobilier. Donc tu le sais, moi aujourd'hui je fais de l'investissement locatif, je fais également de la sous location et je fais également de la conciergerie d'appartements. Donc aujourd'hui, à travers ces différentes sources de revenus que je génère grâce à mes activités, eh bien l'idée c'est d'en une partie tout simplement dans des investissements en bourse. Donc je réalise eh bien, une fois par mois tout simplement des ordres, en live avec toi sur mon téléphone D'ailleurs, on va le faire aujourd'hui encore une fois et je fais également un point tout simplement sur mon portefeuille donc tu le sais ma stratégie c'est plutôt d'investir sur des positions sur du long terme donc l'objectif c'est pas du tout de faire des allers-retours assez réguliers et je privilégie plutôt les actions qui versent des dividendes alors après chacun aura sa propre définition et aura sa propre vision par rapport à ça il y aura toujours ceux qui vont te dire que, bah, c'est pas forcément les meilleures actions parce qu'au final, le cours a tendance à baisser lorsqu'il y a distribution de dividendes. Effectivement, ça peut se, se partager. Mais c'est vrai que j'essaie principalement d'aller sur des actions à dividendes. Parce que moi, j'aime bien le principe de me générer des dividendes, notamment sur des sociétés qui sont autour de l'immobilier. On va, on va en parler encore aujourd'hui. Donc, j'essaie de diversifier un maximum de portefeuille. Et encore une fois, l'objectif, si tu veux, c'est que et eh bien tout simplement grâce à ces actions sur lesquelles je suis placé, ou que je des nouvelles actions sur lesquelles je rentre, ou d'autres au contraire que je renforce, et eh bien l'idée c'est dans quelques temps pouvoir me générer des revenus passifs, et mon objectif ultime ça serait de toucher 2000 euros par mois grâce tout simplement eh bien à mes actions boursières. Bien évidemment il va s'écouler du temps, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Je vais profiter aussi des intérêts composés, tu le sais, puisque le mécanisme c'est tout simplement de profiter du fait que plus les années vont avancer, plus eh bien, les gains engendrés seront remis systématiquement dans des actions. Et au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, eh bien, l'avantage des actions composées, eh bien, c'est que du coup, mon portefeuille va commencer à décoller et là, je vais pouvoir commencer eh bien, à en profiter pleinement. C'est-à-dire que les intérêts composés vont finalement me permettre de générer beaucoup plus que le simple investissement que je fais chaque mois. Donc aujourd'hui, eh bien, on va découvrir tout ça ensemble dans quelques instants. Euh, je voulais quand même juste préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement, bien évidemment. Moi, je t'invite à faire tes propres recherches, comme moi je fais également, comme là aujourd'hui, tu vois, je t'ai préparé bah, une liste d'actions. Bien évidemment, j'ai fait mes propres recherches. Hein. J'ai regardé un petit peu les, les, les spécialistes qui, tout simplement, nous livrent des indications. Je regarde aussi les différents chiffres financiers des entreprises. C'est ce qui me permet de me placer. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je suis là pour te livrer bah, mon expérience. Tu le sais, cette chaîne YouTube, j'essaie de te livrer un maximum aujourd'hui de ce que je réalise au quotidien dans mes différentes activités, mes différents placements, mes différents investissements et c'est ça que je partage avec toi cette chaîne YouTube d'ailleurs tu pas à t'abonner bien évidemment si tu souhaites toi aussi eh bien recevoir ces vidéos que je livre deux fois par semaine hein, euh, autour de l'immobilier, autour de l'investissement, autour de l'argent, autour de, voilà, de tout ce qui concerne finalement nos différents investissements et autour aussi de la création d'entreprise puisqu'aujourd'hui je fais de la sous-location et je fais également de la conciergerie d'appartements. Je te balance au générique et puis je te propose qu'on démarre juste après. Allez, du coup, eh bien, on va commencer cette vidéo. Je vais déjà t'inviter à t'abonner. Hein, comme je t'ai dit en introduction, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette. Comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement, je te parle d'argent, je te parle d'immobilier, je te parle de business. Tout ça eh bien, à découvrir sur cette chaîne euh, YouTube. Donc Aujourd'hui, bah, moi, j'utilise pour passer mes trades l'application Trade Republic. D'ailleurs, je te conseille cette application qui est vraiment une application très bien réalisée. Euh, très intuitive, euh, très user-friendly comme on dit. Donc si cette application, eh bien, tu souhaites toi aussi la télécharger, eh bien, tout simplement tu découvriras dans la partie euh, description eh bien, un petit lien affilié, je précise, qui va te permettre... Alors moi également de toucher une petite commission mais toi surtout tu as aussi normalement a priori alors ça reste à vérifier parce que ça dépend à quel moment tu verras cette vidéo mais qui va te permettre de toucher voilà un petit bonus également lors de la création de ton compte sur Trade République. alors moi aussi posé la question est-ce que c'est une application gratuite oui elle est totalement gratuite cette application c'est juste que tu auras des frais qui seront pris lorsque tu passeras un ordre boursier donc quand tu prendras et eh bien une action tu auras un euro de frais à chaque fois et si tu, au contraire, tu t'engages à faire du DCA, c'est-à-dire à investir régulièrement sur une action tous les mois avec une somme d'argent, et ça peut être vraiment à partir de 5-10 euros sans aucun problème, eh bien là, du coup, tu n'as pas de frais de transaction. C'est totalement gratuit. Le passage de l'ordre est totalement gratuit. Donc, c'est vrai que cette application est très bien réalisée. En plus de ça, on peut faire des investissements fractionnés. On va le voir justement aujourd'hui. J'en fais régulièrement. Ça me permet de ne pas avoir de frais et de régulièrement, tout simplement, eh bien, euh, renforcer ma position sur telle ou telle action. Donc, je te recommande cette application Trade Republic. Tout simplement, tu découvres le lien dans la partie euh, description. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est que déjà on fasse un petit point euh, très rapide euh, sur eh bien euh, ce qui se passe en ce moment, enfin, sur mon portefeuille. Euh, alors, ce mois-ci, moi, j'ai décidé, si tu veux, d'investir euh, 1500 euros. J'ai mis un petit peu moins que euh, les mois précédents, euh, tout simplement parce que, voilà, on se retrouve sur donc sur, euh, sur mon application. Euh, donc, on va aller tout simplement, et eh bien, donc là, tu vois juste ici, voilà, j'ai rajouté donc 1000 et 1500 euh, et 500 euros, pardon, ça fait 1500 euros. Donc, j'ai rajouté un petit peu moins que les fois précédentes, tout simplement parce que le mois dernier, je t'avais dit, j'avais fait aussi un investissement. Enfin, j'avais tout simplement, euh, voilà, transféré une somme d'argent sur, et eh bien, une assurance vie. J'en avais parlé, du Money no, notamment. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, je t'invite à la regarder. Et du coup, bah, ce mois-ci, je me suis dit, je vais mettre un petit peu moins sur, euh, sur la bourse parce que j'ai voulu diversifier. Donc, voilà aujourd'hui l'état de mon portefeuille. D'accord Donc, euh, si on regarde depuis le début, donc depuis un an... Voilà, donc on a euh, une paire de 0,31%. Mais bon, tu le sais aussi, hein, la bourse en ce moment, c'est euh, assez compliqué. Euh, donc moi, j'investis, comme je te disais, principalement des actions boursières. Donc on retrouve Chevron qui a généré depuis le début 16,46%. Realty Income, Apple, Microsoft, Johnson Johnson, McDonald's, euh, Vente Unique. Alors ça, je n'en t'en ai pas trop parlé, mais c'est une entreprise française sur laquelle je me suis placé parce que euh, voilà, j'ai, je pense... Sur des indications qu'on a pu me communiquer, eh bien, je pense que c'est une entreprise qui peut être prometteuse. Donc, je suis allé sous cette entre, entreprise-là PepsiCo, Procter Gunball, Visa, euh, TSMC, et justement, on en reparlera aujourd'hui euh, Vichy Properties, Citigroup, Next City, Altria Group, Enbridge, ATT et Walmart. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 1866 euros en espèces. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, eh bien, ce mois-ci, déjà, vu que j'avais fait du DCA sur PepsiCo, McDonald's, Johnson Johnson, eh bien, tout simplement, en automatique, on a donc, euh, donc le mois prochain va passer donc 300 euros, 100, 100 et 100, 100 euros de renforcement, euh, sur ces différentes positions. Donc, PepsiCo, McDonald's, Johnson Johnson, Donc sur lesquels eh je n'ai pas de frais de transaction, comme je te le disais, puisque je m'engage à mettre régulièrement une somme d'argent. Donc, moi, j'ai décidé 100 euros, mais ça peut être beaucoup moins, hein. euh, tout simplement parce que ce sont des actions, si tu veux, qui sont supérieures à 100 euros. Et donc, je n'avais pas forcément envie de prendre l'action complète, donc je renforce tous les mois sous forme de euh, DCA et euh, du coup, avec une, un paiement fractionné. Euh, sur, sur l'action. Donc déjà, ça, c'est les premières actions sur lesquelles je vais aller. On peut faire un petit point aussi très rapide sur eh bien, euh, donc, euh, le mois d'octobre, ce qui s'est passé. Donc, on va voir que euh, bah, j'ai eu des, des, des versements de dividendes. Donc, j'ai eu Vichy Properties qui m'a versé 2,71 euros. TSMC qui m'a versé 1,76 euros. J'ai ensuite Realty Income qui m'a versé 2,82 euros. Euh, voilà, donc ça, c'était pour le mois d'octobre. Ensuite, on arrive donc là pour le mois de novembre. Donc là, je tourne cette vidéo, donc on est le 16 novembre. Et donc là, du coup, j'ai eu, euh, eu un versement de dividendes de AT&T, 2,37 euros. J'ai eu un versement de dividendes de 1,17 euros de Apple et j'ai eu 2,27 euros de versement de dividendes de Procter et Gamble. Donc moi, ce que je te propose, et eh bien maintenant, c'est tout simplement que eh bien, on enchaîne et que eh bien, on aille voir les nouvelles actions sur lesquelles je vais me, euh, me placer. Allez, bah, je te propose qu'on attaque tout de suite. Donc on va déjà commencer par renforcer certaines actions sur lesquelles je suis déjà, déjà positionné. Donc celle sur laquelle je veux vraiment me renforcer euh, ce mois-ci, c'est Microsoft. Alors Microsoft, on va le voir ensemble. Euh, bon tu le sais une entreprise qui est, qui est prometteuse hein, dans laquelle euh, on peut se projeter dans laquelle on, on comprend ce qu'ils font euh, comme le dit Warren Buffett, j'aime bien me placer les entreprises dont je comprends ce qui se passe et moi c'est vraiment le cas également donc là ce qui est intéressant pour moi et pourquoi je veux renforcer parce qu'on est sur quand même des points qui sont globalement bas hein, on voit bien euh, sur 52 semaines euh, bah, en fait le point le plus haut était à 349 dollars aujourd'hui on a possibilité de l'acheter et eh bien tout simplement à 241 dollars 29 donc pour moi c'est des points c'était euh, si pas encore rentré, pour moi c'est des bons points d'entrée parce que c'est une action qui a, qui a déclin énormément. Euh, sur les cinq dernières années, ben, on voit bien que c'est comme une action qui a toujours progressé, qui là, est été en descente, mais je reste persuadé que c'est une entreprise qui va remonter au niveau de l'action. La, la, on a quand même des recommandations à l'achat qui sont euh, très très fortes cette entreprise-là. Et on a bien entendu la fameuse distribution de dividendes qui a lieu régulièrement. On a une croissance sur les dividendes depuis, de, depuis 18 ans, tout le temps en croissance. Sur les cinq dernières années, on a 9,82% de croissance. Un pay-out ratio, donc 27,37%, euh, 27, euh, et un div yield de 1,12%. Euh, on peut regarder aussi eh l'entreprise. Hein, donc L'entreprise n'est pas du tout en, en décroissance, absolument pas. Euh, Puisqu'on a bien une croissance, euh, donc, euh, des revenus, euh, bah, voilà, de 15%, 16%, 12%, enfin, c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est vraiment très, très positif. On a euh, donc un profit de 68,26%, euh, un EBIT euh, qui, est, qui est juste incroyable. Euh, voilà, on a quand même une belle entreprise. Euh, donc, la performance, on voit qu'elle est justement bah, en décroissance, mais. Euh, depuis depuis, voilà, depuis cette, cette année, mais on voit quand même que sur les 5 ou 10 dernières années, la croissance est juste incroyable. Donc, pour moi, euh, une entreprise sur laquelle on va se renforcer, et donc ce que je te propose, c'est qu'on se le fasse tout de suite. Donc, on va passer sur, bien évidemment, sur mon téléphone. Allez, on y va. Du coup, on va. Voilà, donc du coup, on se retrouve sur Trade République. Donc, ce que je te propose, eh c'est que tout simplement, on aille chercher une action Microsoft voilà donc Microsoft euh, donc moi j'ai déjà trois actions sur cette entreprise euh, on a donc distribution de dividendes comme tu peux le voir ici les analystes l'analyse plutôt à 287,75 euros on a une recommandation des analystes à 90% à l'achat donc moi ce que je te propose et eh bien c'est que tout simplement on aille prendre, prendre une position une action tout simplement donc 232,10 euros au moment où je valide cette action suivant Acheter. Voilà. Et du coup, c'est dans la poche. Allez on enchaîne par une deuxième action, donc c est, c est, cette fois-ci ça va être l'action euh, Alphabet Google, je pense que tu connais euh, plutôt bien. Alors c'est une action sur laquelle je ne suis jamais allé, euh, tout simplement parce que je ne voyais, voyais, voyais pas forcément de point d'entrée. Là aujourd'hui on est à mon sens sur un très bon point d'entrée, on va le voir ensemble. Euh, c'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes mais qui par contre à mon sens a, un, a une position euh, qui est globalement faible aujourd'hui et donc pour moi c'est un excellent point d'entrée. Donc, on va le voir ensemble, justement. Donc, on va aller voir cette action. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une action qui a perdu 33,92%, qui, qui est à 98 dollars. On voit qu'on est quand même sur le, depuis au plus bas, quand même, aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des bons points d'entrée. Euh, si on regarde sur les cinq dernières années, on voit bien que c'est une action qui a été en forte croissance et qui a fortement descendu. Mais je reste convaincu qu'il y a des belles choses dans cette entreprise-là. Euh, on parle de, quand même de Google et que c'est une entreprise prometteuse sur laquelle il va se passer, je pense, beaucoup de choses à venir et qui, du coup, va faire que l'action va vraiment augmenter. Donc, certes, elle ne distribue pas de dividendes, mais moi, je parie sur tout simplement la valorisation. On voit quand même que les analystes leur la recommandent fortement, cette action, fortement à l'achat. Euh, donc, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, etc. Euh, on n'a pas le temps pour ça sinon la vidéo, va durer beaucoup trop longtemps. Euh, voilà, donc on a des fortes recommandations à l'achat. Ça reste quand même une belle entreprise. Euh, tout simplement, voilà, on voit la croissance des revenus. Hein. Les revenus sont tout le temps en croissance. Donc moi, je n'y vois, vois pas de problème. Hein. On voit bien le profit aussi, il y a toujours du profit. Euh, donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment assez prometteur et on a quand même aujourd'hui des bons points d'entrée puisqu'on voit bien qu'elle est sous-évaluée au niveau de la performance de l'indice. Et euh, du coup on n'a on pas, pas, pas, comme je te le disais, donc, de, de dividendes cette action mais encore une fois je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire sur cette entreprise. Donc ce que je te propose eh c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone voilà, donc on se retrouve eh bien, sur mon téléphone. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on aille tout simplement chercher cette action. Donc alphabet C ou alphabet A, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Le cours est globalement euh, identique. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, vu que l'action était trop importante, ce qui s'est passé c'est qu'alphabet avait tout simplement décomposé son action, avait fait ce qu'on appelle un split, et donc l'avait décomposé. Dans le A qui est celui historique, et donc maintenant on a le C également. Donc tu vois, l'action est globalement la même. Donc quand tu investis dans l'une de l'autre, c'est globalement la même chose. Euh, donc on a une recommandation à l'achat de 91%. Les analystes l'évaluent à 124,05€. Donc moi, je te propose qu'on en prenne tout simplement deux. Ce qui nous porte à euros cet investissement. acheté Voilà. Et du coup, eh c'est enregistré, c'est dans la poche. Allez, on arrive maintenant eh bien, à une nouvelle action. Donc Cette fois-ci, on va aller sur ASML. Alors, qu'est-ce que c'est cette action Qu'est-ce que c'est que ASML Donc, Ce que je te propose, c'est qu'on aille sur mon écran. Donc ASML était l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. D'ailleurs, tu verras que ce mois-ci, je vais aller sur deux entreprises au niveau des semi-conducteurs. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande là-dessus. Et donc, du coup, il y avoir un, un besoin très, très important et toujours pareil, le principe de l'offre et la demande. Et pourquoi aussi je te dis ça Puisque bah, tous les articles vont dans ce sens-là aujourd'hui. Euh, voilà. AS Holding, donc prêt à réaliser des opérations de croissance externe pour répondre à la demande, est euh, prêt à procéder à d'importantes acquisitions pour répondre à la demande croissante de puces avancées dans le monde, affirme son directeur général. Le fabricant néerlandais d'équipements pour la production de semi-conducteurs continue de voir une forte demande dans un avenir prévisible, alors que les pays se précipitent pour construire des usines sur leur territoire. Hein, donc moi, je reste convaincu que c'est une entreprise euh, qui est hyper prometteuse. Voilà, François-Xavier hein, de chez UBS conserve son opinion positive sur le titre avec une recommandation d'achat, l'objectif du cours demeure inchangé, 660 euros. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille aussi voir tout simplement sur eh bien, une petite analyse rapide de, euh, de l'action. Donc, on est quand même sur une action qui est à euh, quasiment 600 dollars. Donc, bien évidemment, là, on ne va pas euh, en acheter une complète. Hein. On n'a pas les moyens, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va l'acheter en fractionné. On va le voir, on va le faire ensemble, bien évidemment. Euh, donc, voilà un petit peu la, la donc l'entreprise. Euh, c'est une entreprise qui distribue les dividendes. Hein. Euh, donc, Bon, il n'y a pas une croissance de, de, de malade là-dessus, euh, très clairement, mais on a quand même une croissance sur les trois dernières années, 54% des dividendes. Euh, on va la regarder ça un petit peu plus en détail, bien évidemment. Mais il y a quand même un risque sur ces entreprises-là que le dividende ne soit pas forcément euh, versé, enfin que les dividendes soient coupés, puisque... Euh, même s'il y a eu de la progression, il n'est pas du tout impossible que ça, que ça, puisse, euh, que ça puisse arriver. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre ici euh, Le cash, donc on est sur euh, 3,30 euh, euh, milliards, donc c'est juste euh, incroyable. Euh, voilà, le revenu, enfin on est juste sur des. des c'est juste des entreprises, c'est des, des, des baleines comme on dit, hein. L'EBIT est très positif, la, mar la marge également. Euh, voilà, on est sur des belles entreprises. Euh, donc pour moi, si je voulais juste vous faire voir les dividendes également, voilà, et on a la croissance des dividendes. Voilà, donc ce qu'on peut voir en fait, c'est que ce n'est pas régulier. Mais là, j'y vais surtout moi par rapport eh bien, à peut-être une valorisation qui sera très certainement au-dessus encore. Et ça reste, à mon avis, une entreprise qui va énormément grossir euh, ces dernières années, voilà, plus 230%. C'est juste juste incroyable. Et on voit bien que là, on a un signal quand même de reprise à la hausse. Donc moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on aille sur cette entreprise-là. Donc on va tout simplement passer sur mon téléphone. Voilà. Donc on va taper, et eh bien, ASML. Voilà. Donc une action qui est à... Alors, on a l'action, euh, donc aujourd'hui, euh, on a celle qui est cotée sur eh bien, le Nasdaq. Donc, on va plutôt prendre celle-ci, voilà qui est à 570 euros. Donc là, on a euh, distribution dividende, comme je te le disais. Euh, et on a une recommandation euh, donc à l'achat à 80% hein, ici. Donc, c'est quand même vraiment euh, très intéressant. Et on, je pense qu'on peut vraiment aller chercher un, un, un score très intéressant sur cette, euh, sur cette action. Donc, ce que je te propose, eh c'est qu'on en prenne tout simplement. Alors là, du coup, on va pas les prendre, on ne va pas prendre des actions complètes, mais on va tout simplement le faire au montant. Donc là, ce que j'ai prévu, celle-ci, c'est de mettre tout simplement 100 euros. Voilà. Voilà, je consens, je confirme, j'achète et c'est dans la poche. Alors ensuite, une autre action sur laquelle je vais renforcer également, c'est l'action eh Apple. Donc là, c'est pareil, je ne t'apprends rien. On va regarder très rapidement. Ce qui se passe ici, voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même des points d'entrée qui sont toujours très intéressants. On voit bien, on n'est pas sur le, on n'est pas au plus haut. Euh, ça reste des entreprises, bon bah voilà, dans lesquelles moi je crois sur du très long terme. Donc euh, c'est vraiment une entreprise sur laquelle je vais renforcer tout simplement ma position. Donc bah là, ce que je te propose, c'est que le fasse tout de suite sur mon téléphone. Donc on va aller chercher l'action donc Apple. Voilà, donc on va tout simplement, on va regarder un petit peu ce qui est dit ici. Donc on a quand même une recommandation à l'achat à 86%. Hein, donc on voit bien que c'est comme des actions qui sont très recommandées. Mais là, il faut vraiment les jouer sur du long terme. Donc là, on ne va pas la faire au montant. Je vais prendre tout de suite eh bien, une action complète. Voilà, j'achète et c'est dans la poche. Allez, on va aller ensuite sur une nouvelle action sur laquelle je, je ne suis encore jamais allé. C'est l'action d'Amazon. Alors tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je vais y aller aujourd'hui. Parce que à mon sens, on est sur un point d'entrée qui est très intéressant. On est en dessous des 100 dollars. Euh, on est à 98,96 dollars. Donc, elle a perdu moins 44% en un an, cette action. Sachant qu'Amazon euh, reste une entreprise innovante dans laquelle je crois, dans laquelle je suis, reste convaincu qu'il y a des, des, des choses très intéressantes à faire. Sur du placement long terme, encore une fois, on n'a pas de distribution de dividendes, mais là, je vais vraiment jouer le cours de l'action parce que je pense qu'il y a un bon point d'entrée. Regardez un petit peu la courbe sur 5 ans. Euh, donc, ça a augmenté après les années 2020, euh, pendant la période de la, donc, de la crise du Covid. Et voilà, là, on est redescendu pratiquement au même niveau que 2020. Donc, moi, je reste convaincu que euh, c'est une entreprise qui est revenue donc, euh, à un stade qu'elle était auparavant. Euh, donc là, il y a un bon point d'entrée. Euh, Aujourd'hui, je, je reste convaincu qu'il y a un bon point d'entrée. Euh, on peut aller voir très rapidement euh, donc, euh, les analyses financières. Euh, L'évaluation, la croissance. Donc, on a quand même une entreprise qui est toujours en croissance, une croissance sur les revenus. Donc, euh, voilà, pour moi, ça reste quand même euh, une entreprise euh, sur laquelle il faut aller. La marge qui est toujours de 43,04%, un EBIT qui est toujours, euh, toujours positif. Donc, euh, voilà. Euh, donc, pour moi, la performance aujourd'hui est négative, enfin, voilà, très clairement mais on voit quand même que sur les trois dernières années, cinq dernières années et dix dernières années, eh bien, on a quand même une croissance qui est juste incroyable. Donc, c'est une entreprise sur laquelle je vais vouloir aller et cette fois-ci, on va aller en chercher. Euh, on va passer l'ordre, on va passer sur mon téléphone et je vais vous dire combien je vais en prendre exactement. Voilà, donc on est sur mon téléphone. Voilà, donc du coup... Euh on a une recommandation à l'achat, mine de rien, de 90%. Les analyses la, la voient à 135,88 euros, alors qu'aujourd'hui, elle est uniquement à 95,46 euros. Donc moi, ce que je vous propose, eh c'est qu'on en prenne deux, ce qui porte à 190,90 euros. J'achète et c'est dans la poche. Allez, on va aller ensuite eh bien, sur une action que j'avais déjà en portefeuille, c'est Propter Gamble. Donc là, je ne vais pas réexpliquer le pourquoi du comment de cette action mais tout simplement que c'est une action qui est pour moi euh, une action aristocrate dans le sens où euh, c'est une action qui est, qui, est, qui est protectrice on le sait euh, voilà, c'est tout ce qui est produits d'hygiène etc qu'on qu a tous au quotidien donc ça reste une entreprise euh, très safe euh, pour moi en tout cas euh, on voit qu'on a toujours un point d'entrée qui reste intéressant sur cette, euh, cette action on a des distributions de dividendes qui sont très sûres puisque c'est une entreprise qui distribue des dividendes depuis 66 ans avec une croissance régulière euh, voilà, un dividende de 60% qui reste, à mon avis, très, très intéressant. Donc, en termes de dividende plutôt bon, en termes de, de valorisation de l'action, on voit qu'on est quand même globalement sur un marché plutôt bas. Donc, ça reste une entreprise sur laquelle il faut renforcer. On voit sur les cinq dernières années, on avait une croissance, on a eu une décroissance, et là, on sent que ça a tendance à repartir. Donc, pour moi, c'est une action sur laquelle je vais renforcer. Et là, tout simplement, eh bien, on va aller euh, donc passer sur mon téléphone et on va aller renforcer ça. Allez, on arrive sur l'application Trade République. Propter et Gamble. Voilà. Donc, on est sur une action à 135,20 euros. Donc, j'avais déjà trois actions. J'avais acheté tout à 147,43 euros. Donc, ça va me permettre de faire eh bien, un prix moyen euh, par rapport à, à cette action, puisque je vais l'acheter un petit peu moins cher. Distribution de dividendes, recommandation à l'achat 55%, conservation 36% et vente 9%. Voilà, les analystes la voient plutôt aux alentours de 140,61 euros. Donc moi, ce que je te propose, eh c'est que tout simplement, on prenne une action complète à 135,34 euros. Suivant, acheter et c'est dans la poche. On arrive ensuite eh bien, sur l'action, euh, une autre action que je t'ai sélectionnée, c'est l'action UPS. Alors UPS, je pense que tu connais cette entreprise. Je ne l'avais pas en portefeuille et euh, je me suis mis dans un souci de diversification. Euh, J'en mets très bien quand même parce que mine de rien, ça reste une entreprise qui, euh, qui est quand même euh, assez prometteuse. Et c'est surtout que c'est une entreprise qui distribue des dividendes assez généreux puisqu'on a un div div pardon à 3,35%, un payout ratio à 43,19%, une croissance donc euh, de, depuis 13 ans. À, sur les cinq dernières années, à 12,86%. Donc, ils sont assez généreux sur la distribution de dividendes. Et c'est surtout qu'on a un point d'entrée qui, pour moi, est intéressant. Euh, puisque là, on est sur une valorisation euh, qui est, à mon sens, intéressante. On est à moins 14% depuis le début de l'année. Et si on prend sur les cinq dernières années, on voit bien qu'on a quand même une croissance euh, depuis l'année 2020. Et là, voilà, ça a tendance à remonter à redescendre. On va dire qu'on est sur un range. Euh, mais moi, je reste convaincu... Que euh, c'est une entreprise qui va continuer à se développer, euh, qui est recommandée depuis euh, très longtemps. Euh, voilà. moi je pense que c'est une entreprise qui, pour moi, euh, do on doit avoir en portefeuille, en fait. C'est ça que je veux dire. On est vraiment sur une vision long terme. On doit avoir en portefeuille. Euh, on voit donc la distribution des dividendes. On voit donc là, ici, la valorisation. On voit la croissance des revenus. Une entreprise qui est toujours en croissance. Hein, euh, les bits également, enfin. Euh, voilà, la profitabilité, une entreprise qui est toujours profitable, euh, 24%. Euh, on voit que, que ça reste euh, l'asset turnover qui est aussi très, très bon à mon sens. Euh, la performance qui reste positive au-delà au des 3 ans, on voit bien 46, 60, 158%. Là, effectivement, elle est basse en ce moment parce que la bourse est basse aussi en ce moment. Donc pour moi, c'est une entreprise sur laquelle je veux aller et sur laquelle je veux me positionner, encore une fois, dans un esprit de diversification. Je pense que c'est intéressant. Donc, on va passer sur mon écran. J'essaie de faire assez vite dans les explications parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, du coup, l'idée, c'est que ça ne dure pas non plus une heure, cette, cette, cette vidéo. Donc, on va diversifier UPS. Voilà. Distribution de dividendes, on le voit ici. À l'achat, recommandation 52%, 41% la conservation et vente 7%. Bon, moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qu'il faut avoir sur du long terme dans le portefeuille. Donc, je prends une action d'UPS. Et c'est dans la poche. On arrive ensuite sur une autre action que là tu ne connais peut-être pas, c'est Ali. Alors qui est Ali On va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors Ali, c'est une entreprise... Euh, pardon, pas Ali, euh, non, c'est pas ça. <rire> ça va être tout simplement celle-ci. Voilà, Ali, anciennement GEMAC, est une entreprise américaine spécialisée dans les services financiers offrant des prêts particuliers, des hypothèques, de l'assurance habitation et automobile, des prêts pour véhicules et des lignes de crédit pour financer l'inventaire des concessionnaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque en laquelle on vit, euh, je pense qu'on a forcément recours au crédit euh, parce qu'on voilà, a une inflation qui est là et je pense que euh, ce type d'entreprise va se développer. Bah, voilà, très clairement, va, va correspondre aux besoins du marché. Donc, on peut faire une petite analyse très rapide de cette entreprise. Voilà, On a une action qui est en chute de 45% depuis un an. On est au plus bas par rapport à l'action. Hein, donc, euh, Pour moi, c'est un bon point d'entrée euh, on voit qu'elle avait énormément grimpé euh, juste après 2020. On est revenu, en fait, au, au, on est revenu aux années euh, précédentes. Donc pour moi, rentrer à ce moment-là, tu vois, ce n'est pas du tout déconnant. Euh, tu serais rentré ici, non. Euh, c'est beaucoup trop haut. Mais là, on est quand même relativement bas. Donc pour moi, je reste convaincu que c'est une entreprise sur laquelle il faut euh, aller. Et surtout aussi qu'elle a une belle distribution de dividendes, puisqu'on a un deal yield à 4,40%. Donc c'est quand même pas rien. On a une croissance des revenus depuis 6 ans avec 24,57% de croissance depuis 5 ans, un payout ratio à 16,59%. Donc, tu vois, c'est une entreprise qui distribue des dividendes. On a un point d'entrée qui est plutôt bas. Donc, pour moi, c'est une entreprise dans laquelle je crois, dans laquelle je, je, je m'identifie, dans laquelle je comprends ce qui est en train de se, se passer, en train de se jouer aussi par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on aille tout de suite sur mon téléphone et que, eh bien, on aille tout simplement faire en live la prise d'action, voilà, donc on est à 26,32€, distribution de dividendes, recommandation à l'achat de 53%, valorisation d'après les analystes à 32,05€, distribution de dividendes comme je te l'ai dit ici. Et eh bien, ce que je te propose tout simplement, c'est qu'on ayant en prendre 5 actions, ce qui porte à 136,18€ mon investissement. J'achète et c'est dans la poche. Allez, on arrive à la toute dernière action, la toute dernière. Et donc, je te l'avais dit, euh, les semi-conducteurs, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien euh, par les temps qui courent. Et donc, ce que j'ai envie de te proposer, eh c'est qu'on aille sur TSMC. Donc, TSMC, qui est cette entreprise Et eh bien, tout simplement, regarde, quand tu tapes TSMC, donc en entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, et eh bien, moi, ce qui me paraît plutôt pas mal, c'est notamment que Warren Buffett investit 4,1 milliards de dollars dans le géant des puces TSMC. Sachant que Warren Buffett n'a... On n'a jamais vraiment euh, été dans, ces, dans ce type de produit euh, initialement. Donc à mon sens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Warren Buffett mise toujours plus en bourse et toujours plus dans la tech. Au troisième trimestre, l'investisseur américain a pris une participation de 4,1 milliards dans le fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing. Cet achat de 60 millions d'actions sur la déclaration trimestrielle de son groupe, Berkshire Hathaway, auprès des autorités financières le 14 novembre, constitue son plus gros investissement en actions. De juillet à septembre, poursuit le quotidien économique britannique. Donc, moi, ça me paraît quand même... Enfin, euh, tu vois, il n'y a pas de fumée euh, sans feu, si je peux dire ça comme ça. Euh, pardon, TSMC... Euh, non, ça va être... Alors, ça peut être... Je me suis trompé. On va aller sur... Euh, donc, Taïwan conducteur je ne sais pas pourquoi il me met là-dessus... Taïwan, voilà semi TSM, voilà on y est. Donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, donc Warren Buffett, voilà euh, donc recommandation forte à l'achat. Donc là, ce qui par contre, il y a une alerte par rapport à ça parce qu'à priori, il y aura un risque que les, ils stoppent les, la distribution de dividendes parce que c'est une entreprise qui distribuait encore des dividendes. Hein. Euh, mais ce qu'on peut voir dans la distribution de dividendes, c'est que ce n'est pas, voilà, pas très régulier. Euh, et là, ils nous annoncent il nous annonce qu'il y a peut-être un risque que les, que les dividendes soient coupés. Bon, moi, j'y vois pas trop de problème. On voit que l'action a perdu 31%. Depuis 5 ans, on était quand même sur une belle progression. On en arrive quand même à un point historiquement bas. Et vu la demande qu'il y a aujourd'hui sur les semi-conducteurs, vu notamment des grands faiseurs comme Warren Buffett sont en train de se positionner dessus, moi je me dis qu'il y a peut-être bien quelque chose quand même à aller creuser là-dedans. Euh, on peut regarder très rapidement euh, les, les chiffres, hein, donc distribution de dividendes, on l'a vu, la valorisation, la croissance, hein, donc euh, très belle croissance pour une entreprise dans la tech. Hein. Voilà. Et c'est surtout qu'on a une profitabilité hein, pour l'entreprise dans la tech. Euh, on a une très belle profitabilité avec un très bon EBIT. Donc, donc, donc, donc, euh, voilà la performance de l'action. Hein, donc, elle est en décroissance depuis un an, mais elle est quand même sur une belle croissance depuis quand même plus de trois ans. Donc, pour moi, eh bien, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc, ce que je te propose, eh c'est qu'on aille prendre des actions. On va passer sur mon téléphone, bien évidemment. Et on va aller, eh bien, Taïwan, semi. Voilà. Alors, on va le refaire, <rire> décidément. TSM. TSMC. Voilà, donc on est sur une valorisation à 78,10 euros. On a, comme je le disais, des distributions de dividendes. Les analystes la voient plutôt à 93,72 et on a une recommandation à l'achat à 80%. Donc moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on en prenne tout simplement deux, deux actions hein, de cette euh, entreprise. On va juste revérifier que je suis. parce qu'en fait il y en a, a deux et TSMC. Voilà, c'est bien Taiwan Semiconductor Manufacturing. Donc ça, c'est bon. Je vérifie toujours pour être certain qu'il a pas de que je ne me suis pas planté. Deux suivants, je valide et c'est dans la poche. Voilà les amis, on a terminé euh, pour, cette, euh, bah, donc pour cette vidéo tout simplement la vidéo mensuelle que je réalise tous les mois où je fais un point sur mon portefeuille, je passe des ordres et eh bien tout simplement en ligne. Donc là on peut aller voir un petit peu eh bien, euh, où est-ce qu'on en est par rapport à mon portefeuille. Voilà donc on va retourner eh bien, tout simplement à l'accueil. Voilà donc il me reste un solde de 397,87 euros, mais c'est normal puisque il y a trois euh, ordres qui vont être placés de 300 euros donc 100, 100 et 100 donc le mois prochain, euh, début de mois, donc euh, voilà, il me restera juste 97 euros que je vais euh, très certainement réinvestir le mois prochain. Bien évidemment, l'idée, de ne pas de laisser la trésorerie dormir, surtout pas. Euh, donc toutes mes ordres sont bien passées ici, on les voit bien. Voilà, donc tout est, euh, tout est OK de mon côté. Euh, donc du coup, moi, ce que je te propose, eh c'est que bien évidemment, on se retrouve le mois prochain pour la même vidéo. On fait encore un point euh, sur mes bons portefeuilles, on voit ensemble les différentes actions. Donc là, ce mois-ci, tu l'as vu, j'ai investi donc euh, 1500 euros, un, peu, un petit peu moins de 1500, à peu près. Du moins, euh, à peu près, un peu moins, j'en sais rien. <rire> voilà. Euh, euh, aux alentours de 1500 euros. En fonction des mois, j'investis plus ou moins. Euh, donc, on se retrouve le mois prochain, bien évidemment, pour le même type de vidéo, pour voir ça ensemble. Euh, J'espère que cette vidéo, elle a pu t'instruire, qu'elle a pu te permettre eh bien, de comprendre pourquoi je fais aussi tout ça, euh, puisque j'ai mes activités. Mais comme je le dis souvent, euh, l'objectif, ce n'est pas de conserver son cash en banque et d'attendre, en garder un petit peu, bien évidemment, pour des coups durs, mais c'est surtout en placer une certaine partie pour que derrière, eh bien on puisse faire travailler son argent. Et l'objectif, c'est de générer des revenus complémentaires, voire tout simplement des revenus passifs qui vont tomber tous les mois et faire travailler son argent pour notamment aussi combattre tout le système inflationniste et aussi pour éviter des éventuelles problématiques de crise financière ou de crise bancaire, etc., qui pourraient intervenir et qui mettraient en péril notre trésorerie. Donc c'est pour ça que je fais tout ça au quotidien. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me lâcher le pouce vers le haut, le pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire toi dans quoi tu investis aujourd'hui. N'hésite pas à la partager ou d'introduire cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette playlist puisque c'est une playlist tout simplement que je te mets le petit lien en haut juste ici. Abonne-toi à cette playlist. Comme ça, tu auras toute la série de toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début sur ce challenge. Allez, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao